Croc, Croc, une histoire de Luciphane. Bonjour, c'est gentil de venir me voir. Comment t'appelles-tu? Enchanté, moi c'est Croc. C'est quoi ton jouet préféré? Moi mon jouet préféré c'est un ballon. Et ton doudou préféré? Moi c'est mon ours guilly. Et ton livre préféré?